du support visuel euh, que je vais utiliser. Euh, ben ça, va, ça sera soit un PowerPoint, un Géniali, un Google Slide Regardez, ça, c'est pas important. L'important, c'est que euh, je le partage à l'écran à mes élèves. Et puis, euh, j'ai pris l'habitude aussi de leur donner le lien. Donc, je vais dans, dans le chat de, de, notre, de notre cours. Je vais leur partager le lien de ce support visuel-là. Donc, les élèves ont toujours le choix de me suivre à l'écran ou eux-mêmes d'aller ouvrir mon lien sur une autre page ou des fois même sur un autre écran. Là, il y en a qui sont très, très bien organisés puis qui vont suivre sur un autre écran, euh, tout simplement. Euh, mais il faut, con faut continuer à penser à ceux qui nous suivent sur leur cellulaire. Là. Il y en a qui ont leur petit cellulaire comme ça, là, puis euh, ils suivent le cours là, de Lucie comme ça euh, pendant trois heures, puis ils vont suivre celui de Chantal en après-midi pendant trois heures encore. Donc, euh, si je demande à ces élèves-là de télécharger mon support visuel pour la voir en même temps que je leur parle, ils ne me verront plus, ils ne verront plus mes mimiques puis euh, mes explications. Donc oui, je parle beaucoup avec mes mains, puis il faut suivre mes mains pour comprendre mon cours. Alors, euh, je leur offre le choix d'y aller par le partage d'écran ou euh, d'y aller euh, sur le lien que, que je leur envoie. Je leur partage mon support. Maintenant, je vais utiliser aussi euh, certaines petites vidéos. Toujours garder en tête qu'il est hors de question de passer une vidéo de 30 minutes parce que la personne qui me regarde comme ça sur son cellulaire avec trois enfants qui sont autour, euh, puis euh, leurs enfants qui font leurs cours en ligne en même temps, etc., on oublie ça, passer une vidéo de 30 minutes. La maman va aller vider son lave-vaisselle, elle va plier une brassée de linge, puis elle va s'occuper des devoirs de ses enfants. Je la comprends, je ferai pareil. Donc il faut y aller avec des petites vidéos punch de 3-4 minutes et je dis aux élèves avant de commencer la vidéo, c'est une vidéo de 2 minutes et demie. ça sera pas long, c'est juste pour vous mettre en contexte, je veux que vous écoutiez un expert parler de tel tel sujet, donc euh, ici on a une vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, donc en sachant combien de temps ça va durer, ils sont moins portés à s'en aller parce qu'ils pensent pas que ça va être long, ils savent que ça sera pas long, donc ils vont rester avec moi. Euh, invité une fois de temps en temps euh, qui peut venir dans la classe virtuelle comme cet invité là serait venu euh, parler de sa spécialité euh, en classe mais maintenant euh, on l'invite à se joindre à nous en classe virtuelle euh, ça fonctionne très très bien par contre il faut réduire le temps de la présence de cet invité là donc l'invité qui aurait été en classe pendant une heure et quart qui aurait parlé avec les élèves ça fonctionne pas en ligne on n'est pas capable de garder leur attention aussi longtemps en ligne donc euh, on demande à l'invité à ce moment là de, de réduire un petit peu son temps de présence.